Ce côté rigide, critique, euh, c'est ta manière de te respecter en même temps, ça vient protéger un cœur en or, ça vient protéger une corde sensible, une sensibilité, un émotionnel qui te traverse de part en part et qui, bah justement, tu ne sais pas comment gérer, tu ne sais pas comment le mettre en place. Et la meilleure manière que tu as trouvée pour à la fois le mettre en forme et te protéger, c'est d'établir des protections des protections qui sont la critique envers toi, envers les autres, de l'isolement et surtout l'impression d'être une mauvaise personne. Euh, le fait de ne pas dormir venant de cette émotionnelle, de cette corde sensible qui te traverse de part en part, de bas en haut, euh, c'est ça qui génère extrêmement de tension. C'est comme si tu avais euh, un câble électrique de... De 5000 volts qui te traversaient et que toi tu t'enfermais dans, dans une cage électrique reliée à ce câble-là. Donc, quand le câble est sous tension, tu t'électrocutes. Donc, du coup, tu es constamment sous tension. Euh, ça résonne non dit ce système-là. Ça résonne, je ne sais pas comment faire pour euh, exprimer. Donc, en fait, je vais critiquer, je vais lancer des trucs acerbes et. Ok. T'aimerais pardonner. T'aimerais être celle qui tend la main. Sauf que tu te trouves trop maladroite. Tu te trouves trop toi. Comme si c'était un... Une sorte de tard d'être toi-même. Comme si c'était un... un... Comme si t'assimilais toi-même à être un monstre. t'as très bien le côté je pose mes règles. Le besoin derrière, que, en fait, ce que tu aimerais vraiment guérir de toi, c'est la douceur qui a été blessée. C'est l'enfance qui a été maltraitée. C'est cette sensibilité qu'on a jetée par terre et qu'on a froissée. Qu'on a mis à la poubelle. Et tu souhaites. Ah, c'est ça. Tu souhaites rendre justice. Voilà ce, tout ce système-là que tu m'as décrit dans, dans ta question. Il est posé sur une notion de justice, sur une notion d'équité que tu ne trouves pas à l'extérieur, donc que tu t'octroies de manière violente envers toi-même et donc envers les autres. Tu es en train d'explorer cette notion de justice, de justice à travers les critiques, la rigidité, l'isolement. Euh, ça résonne derrière cette notion de justice, le troisième étage, c'est euh, la notion d'abandon à l'autre. Euh, une notion aussi de laisser l'extérieur, les autres la vie, te montrer de quoi tu es capable, que tu n'es pas, pas dans l'obligation constante d'être sous tension, d'être dans une défense, d'être celle qui contrôle. Il y a cette notion de contrôle qui est un peu adjacente, mais qui est quand même là chez toi. Ton besoin, ce que tu souhaites intégrer dans ta vie, ce que tu souhaites révéler de toi, c'est le besoin de lien à l'autre. Le besoin d'être douce renvoie à ça. J'ai besoin de me lier avec l'autre. Sans me flageller. Sans voir ce qui ne va pas. Sans être celle qui donne les coups de bâton. Mais derrière, il y a cette injonction de « Mais il doit, bien avoir, il doit bien y avoir quelqu'un qui donne ses coups de bâton. Sinon, la vie ne fonctionne pas. » Donc, en gros, tu souhaites être gentil. Tu souhaites être le mouton blanc. Sauf que tu acceptes le loup dans la bergerie. Tu... Et c'est même pour toi un sacrifice nécessaire pour que la bergerie soit bien tenue. Il faut du négatif. Il faut quelque chose à te mettre sous la dent. Sinon, il y a un manque chez toi. Il y a une forme d'addiction à la négativité, à la critique, à l'isolement, à l'acariatrie. Au fait d'être acariatre, c'est ça que ça résonne derrière il y a la peur de se tromper. Il y a la peur que parce que je change, ça veut dire que je m'étais trompé. Parce que je change, ça veut dire que j'avais tort. Et du coup, il y, y, y a la conséquence fâcheuse chez toi, et tu as peur de cette conséquence, d'être rejeté et d'être isolé. Sachant que là, tu ne serais pas isolé euh, par tes propres actions et tes propres dires, et tes propres pensées, mais tu serais isolé à travers le regard des autres, les actions des autres, et le dire des autres. Ce qui serait beaucoup plus grave, ce qui serait beaucoup moins contrôlable par toi. Parce que toi, tu peux contrôler tes dires, tes actions, tes choix, ce que tu penses. Mais tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font. Donc, c'est pour ça que je te parlais de lâcher prise et de te, te de t'abandonner à l'autre parce que tant que tu as le contrôle, ça veut dire que tu peux aller vers les autres. Mais si tu laisses la vie et les autres avoir le contrôle, tu seras un peu sans les rênes. Tu ne pourras plus contrôler quoi que ce soit et tu seras obligé d'aller reconnaître la souffrance que tu as à l'intérieur. Cette sensibilité. Et dans cette sensibilité, on a ta relation au père qui vient de manière prioritaire. Et ta relation au père, si je te mets ça sous une forme un peu plus concrète, ta manière d'ouvrir, ta manière de fermer à l'extérieur. Quand est-ce que tu mets un mur Quand est-ce que tu crées une porte Quand est-ce que tu acceptes d'aller dans l'intime avec quelqu'un Quand est-ce que tu refermes la porte de cette intimité Si je te le résume vraiment de manière très simple, ta peur de ton propre regard. À la fois t'en as marre, à la fois tu ne supportes pas ton propre regard. Et en même temps, tu as envie. Il y a une envie de changer, mais il y a une peur de changer. Il y a une peur de se rendre compte que tu étais la méchante de l'histoire par rapport à ta relation avec ta famille, ta, tes enfants peut-être, tes amis, tes collègues de boulot. Et reconnaître ça, ça signifie changer. Donc en fait, il y a aussi cette... Cette thématique du changement, de l'accepter, de l'accueillir comme étant faisant partie de ta vie et comme faisant partie de ta vraie nature. Et ce qui résonne avec le groupe dans tout ce que je viens de dire, c'est l'interdépendance. En fait, ce qui résonne avec le groupe, c'est l'interdépendance. Que oui, tu es un être qui a des besoins, qui sait mettre des limites, on sait mettre des limites en tant que groupe. On a des besoins, on les connaît plus ou moins, donc on a plus, de, plus ou moins de conscience dessus et ça me renvoie l'information qu'il faut peut-être à un moment donné lorsqu'on a assez exploré ses besoins de laisser la vie faire c'est-à-dire d'arrêter d'avoir du contrôle sur qu'est-ce que je veux montrer de moi le contrôle sur le masque le prochain masque que je vais présenter à la prochaine personne que je vais rencontrer ce que vibre le groupe par rapport à ça c'est qu'on veut absolument contrôler notre image comme un présentateur télé. On veut qu'il y ait la bonne lumière, euh, le bon micro, les gens qui applaudissent, et il faut que les gens applaudissent. Et il y a une sorte de non-acceptation, de non-accueil, du regard de l'autre. Et du regard acerbe de l'autre, surtout. Il y a vraiment ça. Parce que, si l'autre me renvoie du négatif, ça veut dire que j'ai vibré du négatif. Si j'ai vibré du négatif, l'étage d'en dessous, ça résonne, ça veut dire que je suis coupable que j'ai posé le choix, que j'ai créé un choix, une expérience, un scénario où je me fais croire que je suis coupable, que je ne suis à rien. Et dans l'étage du dessous, qu'est-ce qui a créé ce scénario de culpabilité C'est « bah en fait, je ne vois rien », dans le sens « s'il n'y a rien ». On crée ce scénario de coupable à partir de rien. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe Ça veut dire qu'on est libre de choisir la manière, notre attitude en face d'une personne même si on connaît cette personne depuis 20 ans, même si ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, on est libre de choisir le, pro le prochain mot qui va sortir. On ne peut pas contrôler les, les pensées, mais on est libre de choisir quelle pensée qui va définir quel mot qui va définir bah, quelle nouvelle relation je vais pouvoir créer avec la personne. Et là, bah, c'est beaucoup plus concret. Si je ramène ça à cette notion de contrôle extérieur à notre quotidien et c'est aussi une ressource de groupe en tout cas c'est... non, c'est pas une ressource c'est ce que le groupe voudrait guérir en lui, c'est ça qu'est-ce vous... Qu -ce que le groupe voudrait résoudre c'est cette notion que je vous ai expliquée euh, qui était je ne contrôle pas les pensées mais je peux contrôler les paroles et comment je change mon lien avec quelqu'un, je change mon rapport avec quelqu'un, c'est par les mots. Et ensuite, c'est par l'attitude. C'est-à-dire que je choisis les mots, je choisis les attitudes. Et en ça, on a tout pouvoir. Voilà ce que cherche à guérir le groupe réellement.